Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver. On part pour une série spéciale, je suis avec nos ambassadeurs aujourd'hui. Alors on va faire, on est parti pour une mini-série, Quatre vidéos, entrée, plat, dessert et entretien, parce que c'est pas tout cuisiner, mais il faut se nettoyer après. Alors on est chez les ambassadeurs, on est chez Laurent, on va aller chez Luan, on va aller chez anne Lynn et on va s'amuser à préparer des choses avec les électros qu'ils ont reçus. Merci beaucoup Laurent de nous recevoir chez toi. Il n'y a pas de souci. On bien va venu. cuisiner, préparer. On va aussi donner son avis au niveau ouais. des électroménagers. C'est parti pour une très, très belle série. Go Alors, anne line pour l'entrée, tu as eu envie de préparer non pas une entrée, mais deux entrées pour utiliser le maximum d'électro. On a un peu pareil, toi et moi, au niveau électro, mais dis-nous un peu ce que tu as eu envie de faire. Alors ici, euh, j'ai eu envie de faire un pain de mie. Donc avec le Cook Expert, parce qu'avec le Cook Expert, on peut tout faire du début à la fin, sauf la cuisson évidemment, mais on peut passer du mélange à la pousse dans le Cook Expert, donc je trouve ça super pratique. Et jusqu'à présent, parce que toi évidemment, on sait sur ta chaîne que tu étais aussi fan du Compagnon, qui est un très bon robot, est-ce que jusqu'à présent tu le trouves équivalent, ou tu trouves voilà plus un plus d'autres voilà. Alors, je le trouve, en gros, équivalent, euh, sauf évidemment, j'ai l'impression que le Cook Expert est quand même un peu plus solide, euh, rien que pour les matériaux, enfin, voilà, a, non, on non, sent je, que c'est... Voilà, mais au cas où le nouveau compagnon est aussi en identité, voilà, je pense que voilà, il celui se, que il se regarde en tout un cas, peu l'un voilà, voilà, il, il se, se valent. voilà, sinon, euh, en gros, c'est euh, équivalent. Ah ben, je suis contente de voir ton avis là-dessus, parce que, comme je sais que tu es... Que tu connais vraiment bien Molinex, on y va? Donc ici je vais mettre la levure, 10 g de levure avec. On est en mode expert, donc en mode manuel Tout ici. Tout à hein. fait, Ok, d'accord. Donc 350 ml d'eau. Et ça, tu vas ça, simplement pour que ça mélanger la levure à l'eau, en fait, pour vraiment ça, bien ouais. diluer. Hein. On va mettre une minute en vitesse 3, donc ça c'est bon, à 35 degrés. Voilà, donc la suite. Alors je vais mettre donc du sucre, du beurre et du sel et la farine. Ah non, c'est vraiment tout mettre tout, dedans toujours, et on le laisse voilà, faire. C ça. toujours en mode expert. Donc on n'est pas toujours sur un mode, mode ici. Euh... Je peux fermer Tu peux fermer. Oui. Voilà, donc toujours en mode expert, on met 5 minutes. Oh parfait. Vitesse 9, c'était pas fait exprès. Et là par contre on va enlever la température. Et là on le laisse aller pendant 5 minutes. Alors Laurent, qu'est-ce que tu as pensé à préparer comme entrée pour expliquer un peu les électro et quel électro tu vas utiliser Alors pour aujourd'hui on va préparé un petit poisson cuit à la vapeur. Aux légumes donc on va commencer d'abord à préparer tous nos petits légumes à couper nos petits légumes de divers de différentes façons pardon euh, avec le magimix et ensuite on va cuire tout ceci au four vapeur Siemens que nous avons reçu donc tu vas utiliser pour cette entrée là ton cook expert oui ok jusqu'à présent tout va bien avec lui parfait parfait il fait Tellement de, de bonnes choses, très pratiques, tant au point de vue de robot qu'au point de vue de cuisson aussi. Malheureusement, je n'aurai pas l'occasion aujourd'hui de vous montrer une cuisson. On aura d'autres occasions Mais, mais voilà. Mais aujourd'hui, on va s'en servir comme robot de cuisine. Allez, ah ben, allons-y, c'est parti. Explique-nous un peu ce que tu as pensé à faire. Alors, on va commencer par faire un petit spirali de carotte. Donc, on a dû adapter le moule pour mettre le spirali euh, à l'intérieur. Voilà, je te laisse faire, Thomas, pour que tu montres. Donc là, on est parti sur... Hein. La La Taliatelle, ouais. excusez-moi. Voilà, donc on a l'adaptateur qui n'est pas le même. Hein, non. C'est un... Qui... un accessoire supplémentaire, ça. Ça, c'est vendu à part. C'est un accessoire en plus. Il euh, faut que ça prenne dedans. Adapter. Le couvercle est différent également. Voilà. Là. Voilà. Ok. Alors, présentez votre, votre carotte. Au départ, vous pouvez appuyer un petit peu avec votre doigt le temps d'adapter ceci. Attention parce que tous les accessoires coupent excessivement fort. On a positionné le, en, le Magimix en mode robot, en mode cuisson, en mode découpe et on appuie sur automatique. Et nous allons disposer ceci sur la plaque. Alors, je montre juste ceci. Donc ça, c'est la plaque que tu as reçue avec le four. Exactement. La... Et il y a la lèche-frite en dessous, la platine. Hein. Et donc, pour ne pas que ça coule à travers pour le four, que on ça met coule. la lèche-frite comme ceci. Et de salir tout le four. Qu'est-ce que tu as prévu ici comme légumes Aujourd'hui, alors, on va mettre carottes et courgettes. Et sur le poisson, on va recouvrir le poisson de Petit oignon coupé fin avec euh, du citron et des petites épices euh, avec euh, du thym, sel, poivre. Voilà donc S2 ici, donc plus fin, donc ah, voilà. S4 plus épais, S2 plus fin et on a encore ça. S1 aussi si on veut vraiment faire une feuille de cigarette. Très très très très fin. Il voilà. faut forcer quand tu la mets, il oui, faut du juste tout. enlever le couvercle ici. Ouais. Voilà. Voilà. voilà, il se clipse, on remet le couvercle de sécurité. Ça c'est impressionnant. Hein. Et voilà. Même le citron est découpé parfaitement bien. Voilà, on va le recouvrir. Et au niveau du nettoyage, euh, tout va au lave-vaisselle pour toi, le Magimix Tu n'as jamais eu de... Alors, on, euh, tout va au lave-vaisselle. On, on utilise parfois le lave-vaisselle, mais c'est rarement très très sale. Donc, euh, un bon petit coup de rinçage. Et c'est fait, moi je préfère utiliser le nettoyage traditionnel. On pourrait juste dire un, un tout petit truc, excuse-moi, qu'on nous a fait remarquer que Valy nous a quand même rappelé, que ta femme nous a rappelé avant qu'on fasse la vidéo. C'est qu'au cas où on peut mettre ici dedans directement tant que ça ne dépasse pas le maximum. Pourquoi C'est pour que l'enclencheur voilà. ici fasse la sécurité, là vous avez la plus sécurité plus, la sécurité qui est ici. Donc, si vous remplir... avez une pièce un peu plus grosse en voilà. fait. Voilà, ok. Il faut quand même expliquer qui nous a dit l'information que nous avions oubliée. Exactement. Ça, difficilement plus rapide que ce oui, Il a une puissance exceptionnelle. Ils vont faire la même chose, redisposer. Et pour ceux qui aiment, on peut même mettre aussi un petit peu d'oignon sur les autres légumes pour donner le goût. Voilà, donc on a tout disposé. Maintenant, on va juste assaisonner un petit peu de sel, un petit peu de poivre sur l'ensemble. C'est ça a l'air assez simple à préparer. Donc très simple et moi je mets en plus, moi j'aime bien un petit peu de thym pour donner un petit goût et une petite odeur en plus. Pour le mettre au four, comment tu as, tu, comment tu as utilisé ton four Alors on va utiliser donc le four Siemens avec la cuisson vapeur. Avant tout, il faut remplir le bac d'eau. Donc très facile, pour remplir le bac d'eau, vous appuyez ici, le système d'ouverture va s'effectuer. Voilà, vous l'aidez légèrement à remonter. J'ai rempli le réservoir d'eau avec de l'eau froide, du robinet, aucun autre ingrédient. N'essayez pas de le faire avec du vin blanc, ça ne marchera pas. Vous refermez, tout simplement. Si c'est pas fermé je sais que le four le, le, le demande. Donc. Alors, nous allons l'allumer. Nous allons demander le menu. Et nous allons passer en cuisson à la vapeur. Voilà. Il se règle automatiquement sur 100... On peut, on peut descendre hein, oui. si on a envie, hein. voilà, si on a des poissons plus, plus, plus fins, etc. Mais bon, là, dans ce cas-ci... On, on va fait... le faire à 100 degrés. On va juste régler le, le temps. Et moi, je vais commencer par un petit 15 minutes qui me semble assez bon. pour Il ce... va s'arrêter automatiquement. Hein. Il s'arrêtera automatiquement. Voilà. Et nous allons donc y placer et mettre évidemment okay. en dessous de l'échef-frites... Pour éviter que l'eau ne coule dans tout votre four. Tu as trouvé un avantage à, à, voilà, à ceci Très pratique. Très pratique parce qu'on ne doit plus, pas se rapprocher trop du four. On sait le sortir. et l'avantage de ce four, il a un nettoyage exceptionnel et très rapide. Il vous demande lui-même de faire le nettoyage aussi. Donc quand tout ça s'est mis On ferme. Et on appuie sur Start. L'appareil va chauffer. On écoute le bruit. Ça, c'est la pompe qui aspire l'eau à l'intérieur, qui, hein, oui. voilà, qui, va, qui va passer dans le chauffe-eau, qui va chauffer l'eau à 100 degrés et qui va lancer tout ça. Eh ah bien, on se retrouve dans 15 minutes. Alors, Luan, bonjour. Tout bonjour. Tout d'abord, on va préparer avec toi euh, une entrée, une entrée un peu particulière, tu as un peu mixé. Tes deux envies. Oui, alors je suis pâtissière donc j'ai mixé évidemment une recette sucrée qui est la madeleine avec un apéritif donc qui est un peu salé donc ça sera le comté et le fromage. Euh, le comté et le jambon, pardon. Pour les ingrédients, c'est très facile. Vous avez 150 g de farine, 100 g de comté, 100 g de jambon, euh, un sachet de levure chimique, 80 g de beurre, 125 g de lait et 3 œufs. Et le tout va se faire au Cook Expert. et là que tu l'aimes vraiment entier dans Cook Expert. Tu vas utiliser quelle fonction pour ça Alors, je vais utiliser comme fonction euh, la fonction euh, ex, euh, manuelle. Euh, euh. Comment tu as trouvé l'utilisation du Cook Expert dans la vie Est-ce que ça a trouvé sa place chez toi Ou est-ce que c'est plus le programme ambassadeur qui t'a aidé à t'en servir Ou vraiment tu dis « Oh !» Parce que tu étais fan de Kenwood et KitchenAid, on va dire, à la base, au niveau des robots pétrisseurs. Mais est-ce que là-dedans, tu trouvé une utilité Alors, il faut avouer qu'en en, en étant pâtissière, euh, je préfère toujours quand même le Kenwood qui a beaucoup plus de fonctions et qui casse, je trouve, un petit peu moins les aliments. Parce qu'ici, c'est quand même une lame assez pointue. Mais maintenant, pour tout ce qui est autre, tout ce qui est salé, euh, surtout, c'est de des recettes que je n'ai pas l'habitude de faire. Euh, ah oui, souvent... tu comparais le Kenwood, par exemple, à, au fait de pétrir. Au fait de pétrir, voilà. Par exemple, tout ce qui est euh, pour faire des pâtes, tout, etc. Si on n'a pas de, de Kenwood, c'était une bonne alternative. Mais si, en vrai pâtissière, c'est toujours mieux d'avoir un robot pâtissier. Oui, un robot pétition, voilà. Mais voilà. là, dans le côté multifonction, ça, il a trouvé sa place. Tout à fait. Euh, voilà. Au niveau multifonction, euh, si on n'a pas ça, c'est parfait. Quoi. Donc là, je, je vais faire un programme vraiment facile. Euh, donc c'est trois minutes. Donc euh, est, on est sur le programme expert, expert. c'est ce que je vois ici. voilà. Donc où tout est manuel, on choisit ce qu'on fait. On ne chauffe pas et elle va juste... Euh, là, j'ai mis mes trois œufs, c'est pour qu'ils soient un petit peu... Euh, Mélangés en, mélangé, en fait, hein, c'est une petite voilà. tomelette. OK. Pas de chauffe hein, ici, hein. Pas juste, de chauffe. juste le fait de tourner. Ouais. On n'aura pas de chauffe du tout, parce qu'on va l'utiliser vraiment comme un robot euh, pétrisseur. On va rajouter euh, la farine, le lait. Tu l'as utilisé beaucoup en fonction chauffe pour le moment Alors en... j'ai beaucoup utilisé en fonction chauffe pour les soupes. Oui. Euh, au niveau des soupes c'est génial. Il ouais. euh, y a des, des programmes prédéfinis qui sont vraiment bien. Et au niveau du mix ça va Au niveau trop... du mix, super parce qu'on a vraiment le velouté qui est vraiment très velouté et quand on a des morceaux, ça reste vraiment des morceaux. Okay, Donc euh, pour ça, rien à redire. On a déjà fait du risotto aussi dedans. Là, oui. c'est vraiment très très chouette parce qu'on n'a pas à surveiller. On, on met les ingrédients et, et, les tout tout aller, quoi. et on laisse aller. Hop, On rajoute le lait. La levure avec la farine. La levure avec la farine. Et on met tout dans un bol, c'est super facile. En plus ça donne envie parce que c'est vraiment simple. Ah c'est très simple. Combien de temps de cuisson tu donnes euh, 10 minutes. 10 minutes de cuisson. Donc, Donc limite tes euh, invités, invités arrivent à, à 19h, tu t'y mets à 18h, il a eu le temps de refroidir, c'est parfait quoi. Ils peut même manger ça à tiède. Oui. C'est très bon. Donc en fait il sert vraiment juste À, à mélanger. À mélanger. Et alors je vais utiliser un petit peu le racloir après pour parce qu'il y a toujours des, des, des restes qui sont sur le bord. Oui. Euh, un autre euh, détail pourquoi je préfère quand même le Kenwood au niveau de la pâtisserie, c'est que comme la lame pour racler ce qui est au, au fond, c'est pas facile, pas évident. Oui, oui, oui, t'as fait, as fait. Avec le couteau multifonction, ouais. mais ouais. c'est vrai qu'il est plus complet et différent. Donc c'est comme, c'est c'est dessus c'est Essayer de trouver en fait son équilibre dans dans, dans tout. Quelqu'un qui va faire un peu de tout. Il va, le Cook Expert va être très bien. Quelqu'un qui veut faire vraiment de la pâtisserie assez haut niveau, il faut un robot pétrisseur. Oui. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas de. Mais, mais si vous faites de la pâtisserie occasionnelle, euh, honnêtement, le Cook Expert, il est très très bien. Maintenant, je sais que sur les réseaux, il y en a qui vont dire, voilà, je, je, on est abonné à des groupes, etc., sur Facebook, vont dire, voilà, moi, je fais du pain, je fais toujours mon pain au Cook Expert. Ok. Tout le monde peut trouver son bonheur. Là, vous avez la vie, la vie de Loane, et c'est, et c'est en ça que le programme, le programme tient, tient sa place. Hein. Voilà. Le beurre est à température ici Le beurre est à température, donc je l'ai sorti un petit peu avant. Donc je mets mes 80 grammes de beurre. Tu as préchauffé ton four avant. Ouais. J'ai préchauffé le four à 225 degrés. Alors la petite histoire... Très beau four c'est bizarre, hein C'est bizarre, je Non. Alors, la madeleine, pour la fameuse bosse de la madeleine. Pour qu'elle se développe bien, en fait, la bosse, il faut qu'il y ait un choc thermique. C'est pour ça que cette pâte, je vous la conseille de la faire la veille. Vous la mettez au frigo, avec la plaque à madeleine. Comme ça, c'est bien froid. Euh, après, normalement, vous allez le pocher, et on ne le poche jamais en... Full, on poche à deux tiers, comme ça elle a le temps de bien se développer. Si vous la pochez entièrement, elle va déborder, la bosse ne va pas se former. Et donc le choc thermique, c'est quand elle sera très bien, très très froide du frigo. On la passe directement au four qui est préchauffé à 225 ah, degrés. Vous la, la pocher, la mettre refroidir au frigo. Normalement oui, mais c'est pas grave. Ici on on, on, on le fera pas. On le fera d'accord. <rire> mais idéalement, vous la pochez, vous la remettez une heure au frigo et boum avec le choc thermique, la bosse se développe. D'accord, ok, ok, ok. Ici pendant que ça s'amalgame, le four comment t'as préparé ça? Alors, le four, j'ai chauffé une chaleur tournante, la classique pour les pâtisseries, c'est vraiment un top. Okay. Tu te sers d'autres fonctions ou pas Oui, alors, j'ai découvert la fonction étuve, qui est géniale pour tout ce qui est pain et <rire> oui, brioche. moi je m'en sers aussi. Ah, elle est vraiment bien. Elle est à 40 degrés, j'ai peur que ce soit trop chaud, mais finalement elle est bien. Parce que souvent dans les livre de recettes, on dit que la levure elle est tuée après oui, 30 oui, degrés. Oui, et franchement ça, ça va. Ça va, mais bah, bon, bah, j'ai eu peur quand même, mais euh, ça va. Et alors, euh, comme il y a de la vapeur, normalement ça ne sèche pas, mais je mets toujours un linge moi. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Au cas où, la vapeur, elle est ici au-dessus. Oui. Voilà, on peut montrer ça. Et ce qui est super bien, c'est quand vous avez rajouté après la vapeur, donc la machine vous explique tout ce qu'il faut faire après pour la nettoyer. Il faut vider le, le bac à, à eau. Et il y a une fonction séchage qui prend 10 minutes. Et après, le, le four il est nickel. Il est comme si, euh, comme si de rien n'était. Euh, la fonction euh, Wi-Fi, tu t'en sers Oui, alors la fonction Wi-Fi est très pratique parce que souvent, je la mets, par exemple, je l'allume. Euh, je suis en haut en train de repasser sur la Laura Star qui est connecté aussi. Euh, Faut pas je... que tu perds ton téléphone en fait. Faut ah, surtout non, non, non, pas que de... tu perds mon téléphone, il n'y a plus rien qui va tourner dans la maison. Et alors je sais quand euh, le jour après je suis préchauffer par exemple. Donc je descends, je mets mes trucs. Euh, donc là, je vais rajouter les deux dernières choses. Donc hop, le fromage et le jambon. Vous voyez, Franchement, facile, je me chaleur. demande des fois quand, quand ma femme prépare des recettes et elle prépare tout à l'avance, je me demande pourquoi. Mais je me rends vraiment compte que le fait de préparer tout à l'avance, de tout avoir pesé dans des bols différents, ça fait beaucoup plus de vaisselle, mais qu'est-ce que c'est pratique Oui, c mais on perd beaucoup de temps à peser les ingrédients, on s'en rend pas compte. Hein. Oui, parce que le fait, limite as mis plus de temps à peser, sortir tout les ingrédients fait. et tout, qu'à vraiment faire la recette en soi. La hein. recette en soi n'est pas... C'est pour ça que parfois, quand dans certaines recettes, ils disent, voilà, recette faite en, en 10 minutes, on ne compte pas le temps de pesage. J'ai pas mis de sel parce que je trouve que le, le comté est déjà assez salé. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Et... euh, maintenant, euh, pourrait très bien mettre euh, du poivre blanc, noir, du piment, euh, euh, des feuilles de basilic, euh, des thym. Euh, euh, ce qui marche bien, c'est Madeleine, Thomas séché. Du pecorino aussi, petite ah. origine italienne, je suis désolée, mais un peu de pecorino à la truffe, dans un comté, un pecorino oui, à la Oui, mais c'est une recette voilà. euh, euh, Française. qui est indéfinie, hein. donc oui, voilà. il y a tomate séchée, euh, je ne sais pas, basilic, tomate séchée tain, tomate séchée olive, euh, déclinaison à volonté. Donc quand vous avez la recette de base pour la pâte, après, oh, vous, met, après vous mettez euh, ce que vous voulez, quoi. Hop, je rabats un petit peu ce qui reste, comme je vous avais dit, un petit peu. Donc là, c'est la, la spatule qui est fournie avec la machine. Oui. Qui est très pratique parce qu'il y a un petit trou, là. Qui elle, permet a, elle est adaptée pour, hein Elle est parce adaptée que... pour, voilà. Parce que c'est le seul reproche que je pourrais lui faire, vraiment. C'est que parfois, il y a des aliments qui restent coincés en dessous. Oui, le, le, le, le couteau multifonction, le, le mélange. Ouais, mais il est super efficace, hein. Voilà, donc, hop, on a tourné, c'est bon. Je vais transverser ça dans une poche. Que je vais mettre au frais. Mais j'ai prévu la chose. Il y a déjà une poche qui nous attend au frais. <rire> Pour gagner du temps. Donc ça, c'est la poche. Donc vous savez, hein, le petit truc, vous mettez ça... Attendez, les... hop Dans un bec verseur, comme ceci. Attends, on va montrer, parce que je pense que beaucoup de gens doivent voir ce, ce que tu fais là. Toi, tu le fais de manière habituelle, mais... <rire> c'est vrai, on s'en rend pas compte. Ah oui, alors, un autre petit défaut que je pourrais trouver au cook expert, c'est que, mais je, je comprends que ce n'est pas pratique parce que ce ne serait pas hermétique, mais pour le verser, elle a un certain poids. Je ne suis pas très grande ni très forte. Et il n'y a pas de bec verseur vraiment. Donc souvent, on en met à côté. Bon. Le, le, le fait que ce soit comme ça évasé ne t'aide pas spécialement, il faudrait vraiment le... Oui, parce que vous allez voir, quand je fais comme ça, ça s'étale sur les côtés. Ouais. Tandis que si c'était un petit peu plus fin... On s'aurait versé la préparation. On s'aurait versé... Dedans. Ah oui, ben, franchement, c'est pas ça bel. Ça tu vois pas ce que, que je veux dire. Donc je ne sais pas comment ils pourraient faire ça, mais euh, du coup, euh, c'est pas évident parce qu'au début, ça va, c'est petit, mais au fur et à mesure, ça s'étale. Vous voyez ce que je veux dire La, la préparation ne va pas... Euh, avec ouais. un bec verseur. Euh... Un bec verseur, donc, euh, Monsieur Magimix, si vous voulez faire une nouvelle version, pensez au bec verseur. Le fameux Robert Magimix. Hein. <rire> euh, oui, parce que, alors, du coup, moi, je la tenais vraiment comme une barbare, là. Alors, je ne dis pas quand il y a une soupe. Voilà, bon. Voilà, style comme ça. Je bon. suis content de tourner avec lui <rire> voilà, je... Ça me rappelle l'épisode de la bouloire. Hein. Ah, oui, oui. Comment tu fais J'arrache. Moi, j'arrache. Mais euh, donc, là, on ne voit pas, je suis sur la pointe des pieds parce que je suis petite pour bien le mettre bon voilà, vous avez vu l'idée donc après votre poche, hop, vous la fermez petit truc, moi je ferme avec euh... tout est hyper organisé hein, ce que vous ne voyez pas ici, mais c'est nickel ici chaque chose a <rire> ça sa place. Place. Hein. à sa place magnifique vous voyez les fermes, pour fermer les sachets là c'est le truc, hein, c'est ouais. super pratique Hop, et alors vous mettez ça au frais euh, le frigo là <rire> voilà alors, pourquoi j'ai mis dans une poche à douille C'est pour une question de précision. Sinon, vous pouvez le faire très bien à la cuillère. Hein. Deux cuillères, ça marche très bien aussi. J'adore les gestes des, des, des gens qui sont habitués avec la poche à douille. Ah ouais, j'adore la poche à douille, j'adore pocher. Alors, hop. Oui, le temps que le morceau de jambon passe en fait. Oui, ouais, j'aurais dû faire une poche plus grande. Voilà. On peut recouper en cours de route au cas où enfin, Oui, ça. bien sûr, vous pouvez recouper en cours de route. C'est ce que je vais faire. Donc, j'essaie de taper un peu. C'est un peu égo. Et, et voilà. Donc, on enfourne les madeleines pendant 6 minutes à 225. Donc là, pour mettre le temps, voilà. Voilà, c'est le petit euh, l'horloge là. Hop, voilà. 6 minutes. Et alors, j'ai découvert qu'on tourne à gauche, ça va, 10, ça va par 10 minutes directement. Oui, à droite, c'est 30. Et à droite, c'est 30. Voilà. Je veux qu'il s'arrête parce qu'après, je vais devoir descendre la température à 180 degrés. Et on va encore cuire pendant 5 à 6 minutes. Ça, c'est la méthode Conticini. On descend à 180 degrés et on va cuire. Continuer parce que donc, le choc tamique a été fait, ça, ça a poussé. Et donc maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est le cuire à cœur. Donc encore pendant 5 minutes à 180 degrés. 5 minutes. On va montrer Parfait, ça. oui. Maintenant, pour la pousse, tu le laisses dedans. Alors, je vais le laisser dedans. Je vais juste mettre une température de 30, 35 degrés. 30 degrés, je pense que ça me paraît déjà bien. Et le tout pendant une, une heure. heure Une heure, c'est bien une heure, oui. J'enlève la vitesse. Tu les voilà. Et donc je vais mettre, allez, je vais mettre 35 degrés. Hop. Et là c'est parti. Il va donc faire lever la pâte pendant une heure. Ça. Deuxième entrée pour tes convives. Faire... Donc, faire Ici, on va faire une, une quiche Lorraine euh, et on va faire la pâte brisée au Kenwood. Ah, et donc là, tu n'as même pas acheté la petite pâte toute faite. Tu non, fais tout dès ben le oui. départ au C'est hyper rapide. donc. Euh... Comment tu as trouvé la, la prise en main d'un Robo Kenwood comme ceci Mais Très facile. Enfin, c'est intuitif de... aussi. Il y, a, il y a la vitesse sur le côté. Voilà. Et là, tu vas utiliser le mélangeur Voilà, c'est ça, le cas. Oui. Ok, ah ben, allons-y. Combien de grammes de farine ici alors, on met 300, 300 g de farine et 150 g de beurre mou. Vitesse 2, pendant combien de temps Jusqu'à ce que ça fasse une petite. Une euh, pas une pâte, mais. Euh... C'est pratique tout de même, ceci. Hein. Je préfère le, le remettre comme ça. Mmh. voilà. Et on sait introduire, si on veut, les. les sur le côté, on oui, c'est ça. Donc, c'est assez bien fait. Donc, ici, je rajoute le sel. Je vais rajouter petit à petit l'eau jusqu'à ce, jusqu ce que ça forme une boule. Ici, je vais la filmer au contact, donc oui. je vais la mettre... Euh, tu la mets reposée. Voilà, hein. c'est ça. Je vais la mettre euh, les 10 minutes au congélateur, une demi-heure au frigo, mais ici on va... Anne-Lynne, tu as prévu ici euh, de faire le remplissage de la, de la quiche oui, donc de la quiche avec ton bro de Tu me diras un peu ton avis. Oui. On va préparer les lardons, mais tu as eu un petit souci. C'est ça, ce oui. un souci, peut-être une manipulation. Oui, c'est juste que j'ai trouvé que les lardons accrochaient un petit peu à la poêle. Donc, euh... Tu cuisais à quelle température hmm, C'est une bonne question. Je pense que je devais être autour de 6 ou 7, donc euh, plus chaud que moyen. D'accord, ok. Alors là, on va faire en fait le test oui. de la goutte d'eau. Donc, on va faire mmh. chauffer la poêle, oui. pratiquement à fond. On va mettre de l'eau dedans, quand elle est à température, tu vas vraiment voir des gouttelettes se former dedans. On le diminue à 6 et on met cuire les lardons. Okay, okay. Avec une petite cuillère en bois et c'est parti. Magnifique. Alors, le temps que ça chauffe, anne qu est que est-ce que c'est toi ou Daniel qui se sert plus de ceci C'est plus Daniel que moi, oui. oui. Il a trouvé vraiment un avantage Il a trouvé qu'elle était beaucoup plus rapide qu'une qu euh, qu poêle. Ouais, voilà, c'est ça. On va faire un premier test. Ouais. Non, mais c'est vraiment effectivement du matériel. Donc là, on voit que ce n'est pas suffisamment chaud. D'accord. Okay. Qu'est-ce que là, ça doit faire Justement, ça va faire vraiment des gouttelettes. Donc on va simplement essuyer ceci. Voilà. On va attendre. Ça va vraiment faire des gouttelettes. Et alors elles vont ce qu'on appelle danser sur l'inox. Et ça, c'est très très important à voir. Et effectivement, plus c'est gras, mieux c'est. Ok, dedans. Mais on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'anti-adhésif pour cuire des lardons. L'inox est absolument parfait pour ce genre de choses. Et j'aime le dire, mais c'est quand même fabriqué en Belgique. Genre de merveille. Est-ce que tu as trouvé le côté facile de la poêle au niveau. Oui, c'est vrai ou qu'au qu niveau de prise en main, ben, c'est lourd, Oui. mais je trouve que là, il y a une bonne prise en main avec as la, vu que la avais poignée. On a un pouce ouais. ici hein, qui est vraiment. Voilà, c'est bon. Tu vois, les des petites gouttelettes qui dansent, qui s'en vont comme ça. Voilà, les petites gouttelettes qui sont là, qui perlent. On le laisse faire et en fait, vous voyez, il va créer tout seul. Si on essaye de le décoller, mm -hmm. il y a des morceaux de lard qui vont attacher et donc ils vont cuire et donc brûler. C'est peut-être ça alors qu'il s'est passé. Donc ici, voilà, ouais. on laisse le gras former et en fait, on va voir que voilà, tu as vu toute la couche qui se crée. Ouais. Ok. Donc là, normalement, si je pousse, il n'y a rien qui colle. Alors anne -Line, pour le oui. mélange de la quiche pendant que les lardons cuisent ici, dis-moi un peu comment tu souhaites faire ça. Donc, on va mélanger crème fraîche et, et lait avec Les des œufs. Euh, je suis partie sur 20 centilitres de chaque, donc 20 centilitres crème fraîche, 20 centilitres œufs, euh, lait, pardon, bah et bon 3 œufs. Voilà. Ah bien, c'est voilà. parti. Donc ici on met un peu de muscade. Hop, on le déverrouille. C'est tout voilà, C'est tout. Ça fait 20 secondes, même pas Bon, j'aurais même pu m'arrêter avant, mais... Euh donc oui, et donc c'est vraiment, bien, vraiment hein. bien mélangé, contrairement euh, quand on mélange au fouet, c'est parfois un peu, euh, il reste un peu de jaune, de jaune et de blanc, euh, pas trop trop mélangé. Ah eh bien on va remplir ici, la quiche alors. Voilà. Voilà, la pâte est prête, oui. tu la moules dedans, explique-nous la suite. Donc ici je vais juste piquer avec ma fourchette pour que ça cuise bien partout. Donc pâte brisée. Hein. Brisée, oui. Hein. On met d'abord les lardons ou d'abord le mélange On le, les lardons. Les lardons d'abord Et donc, on verse la préparation. Hop. Donc, au niveau de ton four, comment tu fonctionnes Je vais mettre l'option euh, quiche, tout simplement. Et donc, avec la, le capteur d'humidité qu'il y a au-dessus du four, enfin, dans le four, mais... Oui, il y a une sonde voilà. lambda, là-bas, dans le fond, voilà. Elle est ici, si on peut la voir, là-bas. Voilà. On... Donc l'option le, le, quiche va détecter euh, toute seule la, le moment où la, la quiche sera quit, en fait. Ok, allons-y. Voilà. Est-ce que tu pourrais démarrer l'option quiche avec la, la fonction Wi-Fi Eh bien pourquoi pas. Pourquoi pas On y va On va chercher ça Donc là, combien de minutes au four plus ou moins, Lynn c'est le four qui a, qui a jugé Véglé tout seul, donc j'avoue hein. que euh, oui. j'ai pas vraiment regardé combien de temps ça avait pris. Je dirais, aller trois quarts d'heure. Ça t'a prévenu sur l'application que c'était terminé Oui, euh... c'est ça. J'ai un petit message qui m'informe que, que la cuisson est terminée et euh, le four s'éteint. En fait le meilleur c'est les lardons. Mmh. <rire> c'est très bien cuit à l'intérieur et la fonction automatique permet oui. ça. Magnifique. Laurent, 15 minutes. Voilà. On a juste mis maintien au chaud le temps qu'on termine un petit. les préparations. Donc. Terminé d'autres préparations. Donc maintenant voilà. Nous allons sortir cette petite entrée. On va évidemment sortir avec les deux plaques parce que comme vous voyez, il y a eu toute l'eau qui est tombée dans le lèche frit en dessous. Merci. Hop, on va essayer de sortir les deux en même temps sans se brûler. Voilà. Moi, je ne vais sortir qu'une seule. Je vais laisser l'autre là. Nous allons disposer dans notre assiette quelques petits légumes. Voilà, je vais faire une petite découpe du poisson. Vous Donc voyez superbe, à l'intérieur, voilà, oui, magnifique, superbe. Donc ça, c'est une préparation ultra rapide. Un, <rire> un, un four vapeur, ben là, il est multifonction. On aurait même pu et on n'y a pas pensé. Voilà, vous prenez vos assiettes. Voilà, vous les mettez dans le four. Vous les mettez dans le four, préchauffez la vaisselle. Et vous avez vos assiettes chaudes. Et pour ceux qui veulent, on peut mettre un petit soupçon d'huile d'olive juste sur le poisson aussi. Voilà. Et bien Thomas, je te souhaite un bon appétit. Belle entrée Laurent. Très simple à faire, cuisson parfaite. Hum. Et juste avec le petit citron, tu gouttes C'est excellent. C'est super léger en plus, c'est extrêmement léger. Très, très facile à faire, très légère. Ce que j'aime bien, c'est que les légumes ont la même taille. Ils sont cuits de la même façon. Mmh. Franchement, Alors, c'est vraiment bon. Et eh bien voilà, c'est vraiment bon. Petite recette pratique et avec toutes ces couleurs, vous pouvez faire aussi aimer les légumes aux enfants. Voilà, donc euh, vous voyez qu'ils sont de certaines ont fait la bosse, d'autres pas. C'est parce que je n'ai pas été très régulière dans mon pochage, mais oui, vous ferez monsieur. ça à, votre, à la maison. Vous ferez ça un petit peu mieux. Et euh, ils ont gonflé. Là, ils vont un peu dégonfler ce que ça sortit. C'est normal. Voilà, donc ça se mange euh, tiède. On va les laisser un petit peu et après, ben, on, on va les goûter. Voilà, on a une heure de montée. Je te laisse la, je te laisse la main. Donc voilà le résultat après une heure de, de pousse. Tu veux que C'est voilà. Bon, voilà. C'est bien d'avoir des, des, des bols en inox massif, <rire> mais c'est quand même lourd. C'est lourd, oui. Alors un petit inconvénient ici, c'est qu'on ne sait pas enlever le, le couteau complètement. Voilà, J'ai utilisé la fonction nettoyage Oui. t'en es content euh, Oui, évidemment, il faut repasser un petit coup derrière, mais euh, on ne la travaille pas trop. On va juste former un boudin pour... Euh... Tu dois fariner ce servant non, non. non, pas besoin. Donc ici, en poussant, de toute façon, elle va bien. Ça t'a pris que quelques minutes, en fait. Ça m'a pris rien ah. du tout comme temps, ouais. Tu couvres avec ceci Je couvre avec un linge mouillé, oui. Légèrement mouillé. Comme oui. ça, ça va C'est ça. Parfait. OK. Tu le mets dans... Est-ce que tu, peux... tu pourrais faire la pousse dans ton four Tout à fait, oui. On met pareil, 30 degrés euh, comme euh, avec euh, le Cook Expert. Il a poussé deux fois dans le moule. Tu l'as cuit que à quelle température Alors, je l'ai cuit à 190 degrés. 190 190. Et euh, j'ai fait un ajout de vapeur, donc un ajout de vapeur élevé. Donc tu mets dans le réservoir. Voilà, c'est ça. Te... Allez, merci. Merci à toi. Donc tout ce qu'on sait faire avec un four, comme quoi le Cook Expert peut être aussi un mélangeur. C'est super bon. Mmh. <rire> c'est vraiment très bon. Il sert pour la première poussée. Et donc à tes invités, tu sais servir ce magnifique pain de mie.